Le vin et le canard, c'est la thématique de cette vidéo. Alors, le canard, on peut le consommer de plusieurs, plusieurs façons, hein, en magret, en confit. Euh, je suis avec euh, Geoffrey de la cave du sommelier. Qu'est-ce que tu nous recommandes, Geoffrey, par exemple, sur un confit oh bah, Sur un confit, on peut très bien s'amuser, par exemple, euh, sur un très joli maturant sur le sens de la vie. Sur euh, Claude et Mesdames, m'a dit donc la structure. La hein. structure, euh, voilà, euh, des beaux soit euh, sur un cépage vraiment typique de l'appellation qui est le tanin. Le tannin. Donc, un, un le. le... Les plats gras, comme le confit, il faut aller chercher les tanins. Ok, ouais. peut-être une autre alternative peut-être Une autre alternative, on pourrait très, très bien imaginer quand même de partir aussi sur le masque d'El Palais sur la roque, en hein. 2016, 100% Malbec, de la structure, voilà. un petit peu montage, oh. mais voilà, euh, c'est vraiment des vins rassurants sur la saison. Quoi. Ouais, ouais, ça c'est bon. Et puis alors euh, vraiment, excellent domaine, là, vraiment, ça c'est ça c'est top. Fabien Jouve. Ok, euh, et alors en, en magré alors, qu'est-ce que ah bon, ah, c'est quand même différent comme là. Voilà. Ouais. On a un côté un petit peu plus sanguin, ouais. euh, on a quand même un joli goût, hein, euh, c'est festif. Ouais. On peut très bien imaginer de partir sur le domaine Rimbert, sur un Saint-Chignan, sur un, la cuvée masochiste en 2015 où on a une belle structure aussi, mais côté okay. un petit peu plus sanguin, un petit peu plus friand sur le fruit, qui peut très bien matcher quand même avec le euh, ouais. côté sanguin. Ok, donc là on part dans le Languedoc, on est d'accord Dans hein, le Languedoc. Hein. Oh, ok, donc, côté euh, pareil. J'ai quand même un peu de structure, du caractère. Hein. C'est du canard, il faut quand même de la structure. Pour ouais, ça, est on, quel plat. on est d'accord. Bon, et bah super, vous savez tout sur euh, les accords mes vins avec le canard. Vous retrouverez la liste des vins en descriptif de la vidéo. Euh, N'hésitez pas à laisser des commentaires, à vous abonner à la chaîne YouTube et euh, pour bah, apprendre à... Bien accorder les vins, et épater vos amis, vous pouvez vous abonner à la formation gratuite en cliquant sur le lien ci-dessous. Quant à moi, je vous souhaite une bonne dégustation. Merci Geoffrey. Merci, bonne journée.